Bonjour à toi chers spectateurs, la vie pour de vrai de Danny Boon. C'est le nouveau film de Danny Boone. Alors, euh, le cinéma de Danny Boon, assez haut et c'est bas. Il y a des moments où c'est plutôt intéressant, il y a des moments où c'est maîtrisé, il y a des moments où c'est complètement hasardeux, voire limite foutraque et bordélique. Et de temps en temps, c'est juste sympathique. Donc j'avoue que j'attends plus grand chose des films de Danny Boone et que je me dis simplement pff, il y a une vague idée, laissons-nous porter par celle-ci. Le résumé, pour faire simple, Trident a 50 ans. Il a toujours vécu au Club Med puisqu'il y est né dans les années 80. Un jour, il décide de tout plaquer pour finalement se rendre à Paris pour retrouver l'amour de sa vie, Violette. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus une grosse daube. En fait, on est sur l'exemple type de ce que Danny Boone peut livrer de plus intéressant tout en étant sobre. Parce que Danny Boone n'a jamais été un auteur qui a livré des films renversants. Ça reste toujours un mystère comment Bienvenue chez Echti a fait autant d'entrées, mais c'est vrai qu'il n'a jamais su renouer pleinement avec ce succès. Ses films ont toujours fait un carton, ils ont toujours été capables d'engranger des millions d'entrées dans les salles françaises, ils ont toujours su trouver un public et rassembler les foules, mais il n'a jamais su renouer avec ce véritable carton qu'a été les 20 millions d'entrées de Bienvenue chez Echti. La vie pour de vrai est un film qui arrive à se tenir malgré un concept très fin, mais qui encore une fois démontre que Danny Boone veut toujours en faire trop. C'est un film qui dure 1h50 et qui mériterait quasiment d'avoir une demi-heure en moins. C'est un film qui se hasarde sur des situations et sur des personnages qui n'apportent rien à l'intrigue principale. C'est un film qui étire des blagues à l'extrême, alors qu'il pourrait se limiter à une petite idée intéressante qui tiendrait sur 2-3 minutes. Mais il préfère les étendre sur 5 à 10 minutes, et vraiment perdre le fil en fait, de, de l'humour en fait, qui devrait se dégager de ces séquences-là. C'est un petit peu dommage, mais en même temps on ne peut pas lui en vouloir, parce que je trouve qu'il y a une vraie sincérité qui se dégage de la démarche. Il y a un ensemble qui sonne comme cohérent, comme amusant, comme entraînant, sans être renversant. Donc, La Vie pour de vrai, c'est un film sympathique, mais qui sera malheureusement très vite oublié parce que le cinéma de Danny Moon, pour moi, est vite oubliable. Certains auteurs aiment mettre en forme une comédie potache, mais avant tout des comédies qui cherchent le plus possible à jouer avec un univers, avec des personnages, avec une certaine logique cinématographique, qui permettent au plus grand nombre de spectateurs de reconnaître ses héros et de s'identifier à eux. Danny Boone revient avec une comédie qui lui ressemble, fait d'humour, mais également de bons sentiments, le temps d'une œuvre assez attachante pour sonner comme entraînante, mais un peu trop longue pour réussir à nous emporter de bout en bout, le temps d'un moment de cinéma qui reste divertissant, mais qui montre également rapidement ses faiblesses. En termes d'écriture, Danny Boone va encore une fois dans la même logique qu'il nous a habitués avec son cinéma. Son objectif, c'est de mettre en confrontation deux types de personnages. Le personnage qu'il joue est généralement un personnage simplé, on ne pas dire bête. C'est un personnage assez neutre, souvent proche de l'enfantisme pseudo-positif, qui voit la vie au jour le jour et qui est toujours joyeux, et face à un personnage souvent antipathique. Alors je vois tout le monde s'extasier sur le fait que c'est les retrouvailles de Cadméral et de Danny Boone depuis Bienvenue chez Echti. Il faut rappeler qu'ils ont en fait ensemble un certain super Condria qui était vraiment pas foufou. Et mine de rien, on surfe exactement sur cette même idée de construction de scénar. Je ne sais pas comment il fait, mais Danny Boone a toujours cette structure d'avoir trois personnages centraux, au milieu d'une femme, et de jouer avec ce triangle pour créer un ensemble de petites situations où il va y avoir des quiproquos. Alors ça peut être intéressant, et ici on va dire que sur 1h20 de film, ça se tient. Mais il y a une demi-heure où ça ne sert à rien. Et il y a surtout une demi-heure où je trouve que les personnages n'ont aucune motivation. Ils semblent être uniquement emmenés par cette idée de vouloir abuser de quelqu'un d'autre, et le changement, ou en tout cas la remise en perspective de leur situation et de leur mission, n'arrive que trop tard. Et ça me pose vraiment problème. Par exemple, ça me pose problème avec le personnage de Cadmerad, qui, qui est euh, méchant pour rien. Louis est l'exemple type du personnage qui doit être méchant parce que c'est sa position dans l'écriture. Mais en tant que personnage, il n'y a rien de si méchant que ça. Et C'est vraiment problématique. Trident est foncièrement bon, mais trop bon. Il n'y a aucun moment où on a envie de le remettre en question. Et c'est mon gros problème avec ce type de film. Les personnages unilatéraux, une direction, ils n'en sortent jamais. Et c'est vraiment, vraiment handicapant. Boone veut jouer encore une fois autour de cette logique de créer des personnages qui soient caricaturaux, mais surtout jouer avec un héros naïf et particulièrement simplé comme évoqué avant, qui vont être plongés au cœur d'un univers où ils sonnent comme le meilleur de l'humain dans les pires situations possibles. Cela crée une grande série de quiproquos, mais surtout cela donne lieu à un moment d'écriture qui cherche le plus possible à nous amuser, mais tellement que rapidement, certaines situations deviennent un peu trop lourdes, un peu trop poussives, un peu trop extrêmes en termes de construction, pour réussir à se détacher de cette base grossière et facile qui a du mal à tenir sur la longueur. En termes de mise en scène, pas forcément grand chose à dire. Disons que Danny Boone a au moins cette idée intéressante dans sa mise en scène de construire un film où il sait placer des situations. Je trouve que le film est vraiment baigné de petits instants où on se dit « il y a quelque chose qui ressort ». Et ici, c'est vraiment un côté hyper positif. Le film veut nous faire voir la vie en rose, veut nous faire positiver, veut nous faire voir les choses de la plus belle manière qui soit. J'aime bien par exemple cette petite séquence dans le métro où il demande seulement aux gens de se regarder, de sourire et d'applaudir les gens qui vont rentrer dans la rame de métro suivante. C'est hyper simple, mais ça fonctionne. Et c'est ça en fait qui me donne envie de trouver ce film plutôt intéressant. C'est qu'il y a cette idée de vouloir voir la vie du bon côté. Et honnêtement, il y a tellement peu de films qui choisissent d'avoir ce côté presque nié et sirupeux de nos jours, que voir un cinéaste le faire cette de manière extrêmement cathartique et excessive, mais le faire bien en un sens, eh ben, ça donne le sourire, ça donne la banane, et ça fait qu on ressort plutôt joyeux de la vie pour de vrai. On n'est pas transcendé par le film, parce qu'encore une fois, Danny Boone il a une mise en scène qui est très simple. Son objectif, c'est de rendre le plus clair une situation. Mais au moins, il a un point que je trouve plutôt intéressant. Il n'abuse pas d'un montage qui va surappuyer les gags. Alors, les gags sont trop longs, ça c'est plus au niveau de l'écriture que ça se ressent. Mais au moins, sa mise en scène ne cherche pas à constamment pointer du doigt une blague. Et au moins, je peux le saluer là-dessus. Parce que Dieu sait qu'il y a un paquet de comédies françaises qui ont tendance à constamment nous dire « Regardez, ça c'est drôle !» et à ne pas nous laisser la possibilité de rire. Là au moins, on rigole par le moment. Et cette petite scène de course-poursuite, je l'ai trouvée vraiment drôle pour le coup. Boone cherche à faire encore une fois de son espace visuel un moment de comédie qui sonne comme divertissant, mais également comme attachant. Et encore une fois, le cinéaste sait comment faire en sorte que le spectateur non seulement se sente investi par l'aventure qui se met en place devant lui, mais également se sente amusé. Au fond, l'ensemble sonne comme à l'image de l'auteur, par moments totalement réussi par d'autres possibles. Et franchement, si l'émotion est plutôt son point fort, il est évident que de nombreuses scènes de comédie ne tiennent pas sur la longueur, la faute à une mise en scène qui les appuie un peu trop, et donc qui ne réussit pas le mélange escompté par l'auteur à la base. Alors en termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup de rôles secondaires à retenir plus que ça. Euh, moi, je citerai Gael Raes ainsi que Catherine euh, Artigan, qui jouent donc respectivement les deux enfants. Euh, je trouve que Maxime Gasteuil et Caroline Anglade s'en sortent plutôt bien dans le rôle des parents, sans, sans forcément être transcendant, mais ils s'en sortent plutôt bien. Charlotte Gainsbourg et Cadmerad. Alors, Charlotte Gainsbourg, je la trouve très pétillante. Et je trouve qu'il y a une sensation de désinvolture dans son interprétation qui fait qu'elle s'amuse, en fait, sur ce genre de plateau. Et vu qu'on n'a pas si souvent que ça l'habitude de le voir sur ce type de comédie populaire, je reconnais qu'il y a quelque chose de rafraîchissant. Cadmérad fait du Cadmérad. Il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a rien de transcendant. Je trouve qu'il joue encore une fois toujours le même personnage chez Danny Boone. C'est pas si nouveau que ça. Mais ça va, ça se tient. Et puis il y a Danny Boone. Danny Boone qui est égal à lui-même. Son personnage est bête, son personnage est simplé, mais il est attachant. Danny Boone porte très bien le film, et même s'il partage l'affiche avec ses deux co-stars, c'est lui qui ressort le plus avec une interprétation aussi logique que d'habitude, jouer le grand idiot avec un capital sympathie extrême. Au bout du compte, la vie pour de vrai est sympa. Mais vraiment juste sympa. C'est un film qu'on aura très vite oublié. Possiblement il va faire. Allez on lance un pari, 3-4 millions d'entrées en France, vu la période, pas plus. Et encore 3-4 millions, je pense que c'est beaucoup vu le film que c'est. Euh, c'est une énième démonstration que Danny Boone sait tout de même bien y faire en termes de comédie, sans réussir à transcender le genre. C'est un petit moment qui amuse, mais qu'on oubliera vite en sortant de la salle. Donc la vie pour de vrai de Danny Boone, si vous n'avez rien d'autre à voir en ce moment, pourquoi pas Ça pourrait peut-être vous plaire. A plus